Salut tout le monde, c'est le coco 76 et aujourd'hui je vais vous présenter ma première vidéo sur cette chaîne. Cette vidéo va être la première vidéo, comme je vous le dis, d'une série de vidéos comment créer son site web. Alors Cette, cette série va être complète, je vais vous montrer vraiment euh, tout pour créer son site web. On va partir des bases et après on va aller assez loin quand même pour avoir un bon site web. Commencer par, je vais commencer par euh, vous montrer les logiciels utiles pour euh, le début. Après, on va en télécharger d'autres, mais pas beaucoup vraiment. Alors, euh, on pas de plus, plus. Il va nous servir à. J'ai jamais lu ça, je ne vois pas pourquoi je vois en vidéo. Télécharger. Voilà. Si vous ne l'avez pas. un peu notre site donc euh, avec un langage html donc html c'est pas un langage vraiment de code c'est un langage de présentation mais quand on s'y connaît on peut faire vraiment des alors j'ai créé un raccourci du dossier c'est plutôt voilà j'ai fait ça je vais supprimer j'avais fait quelques essais donc nous allons lancer la production Euh, tutoriel index oh plutôt index tutoriel l'index c'est ce qui va renvoyer aux autres pages web de votre site en fait, c'est la page principale vous pouvez l'appeler aussi home page tout ça moi je l'appelle index et là on va faire quelque chose de très important donc euh, voilà on va donc html.htm par enfin, hypertext markup langage file voilà et ça vous marque tout seul acheter si ça vous le marque pas on ne sait jamais vous marquez .htm voilà tout simplement vous enregistrez et ça vous pa va pas vous faire un fichier comme les autres ça va vous faire un fichier de euh, votre navigateur par défaut donc moi vous euh, avez alors donc donne d'un petit web. alors oui. ah c'est la micro en bureau, j'ai mal enregistré, j'ai pas enregistré là dedans, c'est normal. l'index tutoriel. on double clique dessus, ça va l'ouvrir avec votre navigateur. normal. et il n'y a rien dedans. A pas de titre, c'est index tutoriel pour HTML, c'est moche. n'y a rien. mais votre structure est là. donc voilà, la série de tutoriels. Euh, va continuer donc il va y avoir dans la prochaine vidéo les bases donc euh, comment mettre la couleur euh, mettre euh, du texte euh, mettre un titre enfin des bases des trucs plus simples là c'était vraiment la, la vidéo intro de, parce que bah, c'est la première vidéo donc euh, en même temps je vais vous présenter la chaîne donc c'est chaîne qui a parlé d'informatique qui est particulièrement euh, consacrée à l'informatique donc euh, il peut y avoir des, ça peut être des jeux hein, euh, par exemple euh, je sais pas moi gta GTA 5 euh, je sais pas moi ça peut être des jeux comme ça peut être de la manipulation donc là euh, créer son site web ouais. voilà donc euh, j'ai vu aussi pour pas oh là là pas copier les tutos des autres youtubeurs c'est vraiment pas mon but hein. mais j'ai vu que dans beaucoup de tutoriels il y en a quand même, il y en a il y en a quand même qui montrent ça mais moi c'est vraiment euh, c'est vraiment pour apprendre le sujet une fois que vous aurez fait ça vous connaîtrez le sujet vous serez, vous serez pas euh, parce que dans d'autres tutoriels si vous voulez euh, comment dire euh, il vous montre un exemple mais vous connaissez que les exemples vous, à part changer de couleur vous savez pas d'autre chose que là vous connaîtrez bien le sujet s'il y a une vidéo que pour faire les bases ou par exemple que pour faire le titre mais ça va bien vous apprendre le sujet au moins que dans d'autres vidéos et eh bien le ça vous montre que les exemples donc on va faire un tout petit bout de code tout de suite alors c'est plutôt on va faire ouvrir avec alors, si vous, vous, vous, vous faites ouvrir avec Notepad. si vous l'avez pas choisir le programme par défaut Parcourir. Donc, moi je l'ai déjà hein, mais je vous montre quand même parce que je suis là pour ça pas plus plus Tap, vous faites ouvrir, voilà et après quand vous allez faire ouvrir avec nous vous, vous proposer une voilà. vous faites ouvrir avec le processus voilà, oui, voilà il y avait déjà un truc ouvert. c'est pas grave et on va faire une balise html alors, je vais vous expliquer une balise une balise, qu'est ce que c'est c'est ce qui va définir votre code Qu'est-ce que c'est que ce code Pour le je vais vous ai dit un tout petit bout de code. Donc avec deux balises, avec marqué la première HTML et la deuxième, slash HTML. Pour savoir ce que ça veut dire, et eh bien en fait, ça définit que le langage c'est du HTML. Et on ferme la balise avec un slash. Voilà, slash ferme la balise, on met le nom de la balise HTML on ouvre la balise html, on ouvre la balise html. Ensuite, on va mettre d'autres balises. Donc, des balises pour être dans des balises. Voilà. Je vous expliquerai ça dans le prochain tuto. Allez. Donc, euh, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Abonnez-vous si vous aimez bien et que vous voulez suivre la série, par exemple, ou que vous que vous, vous, vous aimez bien la chaîne ou laissez un commentaire, par exemple, si vous voulez que je fasse un tutoriel euh, sur un logiciel spécial ou sur GTA, sur GTA comment l'installer, par exemple euh, sur Call of Duty, enfin euh, voilà, plein de trucs. Bah maintenant, je vais vous dire au revoir, abonnez-vous, mettez un petit j'aime et puis laissez un commentaire négatif ou positif, le tout c'est que je puisse m'améliorer. Donc par exemple, si vous me dites que je parle de trop, je l'accepterai. Je ne pas dire oh « Non, non, non, non, euh, je parle pas de con. » Ah non, il faut l'accepter, il faut s'améliorer. Voilà, c'est comme ça que je résume. Bon allez, bye bye.